Alors, tu as le physique de Ralph Loren, hein. monsieur Ralph Loren, parce que les épaules viennent comme ça. C'est vrai que c'était un peu ce que Et la sais taille sais. bien serrée, euh. ils veulent juste une combinaison de plongée. Ouais. Ils arrivent là, ils croient que c'est du néoprène, ouais. ils font ça. Ils croient que ça doit être comme ça, un costume. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu t'es fait à l'œil euh, en fait, Ah, j'ai soulevé du bar Ah, merde. Ouais, ouais. <rires> Bien mon oeil. Bon retour chez Julien Scavini, petite session essayage cette fois donc euh, voilà j'ai hâte de voir, je vais voir le costume en entier presque terminé, il n'y a pas tout qui est finalisé mais euh, là après avoir choisi tissu, personnalisation et avoir fait les mesures, je vais pouvoir donc euh, voir comment est arrivé le costume, on va faire tous les ajustements mais euh, voilà je vais avoir une grande idée de à quoi ressemble le costume. Donc, tu peux mettre du pantalon, chemise dans le pantalon et ouais, souliers. Ça marche. Je t'en prie. Donc, la longueur du pantalon n'est pas faite. Je vais la faire sur tes chaussures. Tu vas pouvoir choisir un ourlet, un revers, un bas fendu, ce qui te fait plaisir. Et on va voir la longueur ensemble. Tu aimes quel type de longueur euh, ne pas. D'accord, ok. Donc là, je le mets juste en place rapidement, mais je vais la faire après. Je vais regarder euh, d'abord le reste. C'est juste pour pas que ça fasse un pâté en bas. Alors, à la ceinture, tu es comment À la ceinture, je suis presque lâche. Presque lâche. Mais bon, c'est vrai que tu as le toujours lâche. le différentiel taille fine et, et après le bas plus développé. Est-ce que tu as besoin que je serre ou est-ce que tu... c'est pas utile En fait, là, je pense qu'il va tenir parce qu'en fait, il est au-dessus de tes hanches. Ouais, ça. si je serre un petit peu ici. Oui, tu peux serrer un peu avec les ajusteurs. Je pense qu'il faudrait qu'il soit serré un peu. Quand même. Ouais, je pense aussi. Tu peux serrer un petit peu. T'as pas bougé de poids ou quoi que ce soit entre... Euh, je sais pas. Un peu de poids, mais pas beaucoup. Là, je pense. Ok. Là, je vais retirer un petit peu ici. Moi, bon, Je préfère le serrer un petit peu parce que pour le serrer un tout petit peu en haut de fessier. Ouais. Donc, là, en sensation, est-ce que c'est mieux suffisant voilà, moi je t'enlèverai un centimètre de chaque côté ça fait un, un moins deux total okay. ça devrait suffire l'avantage c'est qu'en faisant un centimètre je peux le faire descendre un tout petit peu dans le creux ici je vais mettre une épingle tu verras ah, je peux je peux non je peux faire plus mais tu vas te sentir très très vite très serré en position assise ouais. comme il monte très haut de toute façon il va pas retomber là en fait hein. donc je te sers les ajusteurs là pour qu'il qu reste en place là où on veut qu'il soit au moins pour l'essayage, après évidemment, comme ça je peux faire la longueur correctement. Donc, tu veux plutôt non cassé, avec un ourlet ou un revers extérieur Alors moi, plutôt un revers extérieur. Ok. Quelle euh, largeur de revers tu veux Alors, on peut faire le Ok. Ce que je fais, c'est qu'une fois que je place les épingles, donc on peut les modifier, et moi après je l'enverrai à mon retoucheur, mm -hmm. en lui mettant un petit coup de craie là où il faut faire. Ouais, comme ça il sait. Là, qu'est-ce que tu en penses de cette euh, longueur. Je pense que c'est bien. Ouais. Après, ça va dépendre aussi avec quel soulier tu vas porter ça, évidemment. Ouais, ça te va Qu'est-ce que en penses toi Écoute, c'est moi qui te l'ai fait comme ça, donc j'estime que c'est pas mal après. <rire> euh, pour moi, c'est bien parce que ça reste assez classique au sens où ça vient quand même venir effleurer la chaussure. On n'est pas sur quelque chose de court comme ça. Ouais. Et en même temps, on n'a pas de la cassure comme ce que tu avais envie, donc c'est très actuel. Okay. Avec un revers de 4,5 cm. et okay. demi. T'es à l'aise dedans, volume cuisse, c'est bien Ouais, franchement, je suis bien. Comme toi, tu avais les jambes développées. Un peu de, de marge et je pense que non, c'est très bien. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu d'aisance, donc les pinces tombent bien. Mm. Parce que quand le panton est trop fité, bah, les pinces, elles ouvrent tout de suite. Mm. Ce qui n'a aucun intérêt. Donc, euh, bon, bah super. Alors, je te laisse juste euh, mettre les manches normales sur le, ta chemise, les, les redescendre. Pour un croisé, on avait dit euh, un 602, un 601, qu'est-ce qu'on s'était dit là-dessus On avait là dit un 602. Ouais, classique, ok. okay. Alors, je t'en prie, plonge les bras dedans. Voilà, je te laisse mettre face au miroir. Je vais poser un bouton principal, le reste est un tout petit peu à l'œil. Et le but, c'est d'avoir un bouton très précis. Et après, je calcule le reste, c'est-à-dire la largeur et la hauteur ouais, en fonction d'eux. Et là on voit que ça te va bien, c'est joli, veste assez cintrée, donc là pour toi. Alors le bouton principal sur un croisé, il a pour but d'aller à peu près souligner la taille en fait ici, mmh. toi c'est bien, t as... T es bien servi, t'es avec deux personnes. <rire> donc après on peut en discuter, moi je mettrais bien ton boutonnage actif ici je pense que ça va être pas, pas mal c'est un 602 ouais bah et là on est pas mal hein. comme ça tu vois l'autre bouton il va être plutôt par là ouais. et tes autres boutons ils vont être plutôt par là on va te les placer à peu près ouais là en l'occurrence il va être un tout petit peu plus bas parce que sinon ouais. ça il faudra le remonter ouais, moi j'aime bien faire des croisés 602 mais légèrement bas ouais. je trouve ça met bien en valeur le revers Cambrure, presque pas mal <rire> Bah ouais, c'est pas mal. Le dos est beau, la carrure est prête. Ouais, il y a un peu de carrure. C'est bien. Il y a un peu de quelque chose à faire là. longueur de manche est presque pas mal, je trouve. Sur la manche droite, vous voulez dire sur les deux manches Non, là-dessus. Peut-être parce que j'ai peut-être une épaule un peu Non, pas le montage. D'accord. On avait choisi un tissu qui n'était pas non plus très très très lourd. Et la ceinture, tu reprenais beaucoup à la demi-ceinture J'ai repris un TP-2. Ouais, ça. TP total Total moins 2 Oui, parce, parce que, que là, les, les brides sont attachées. Hein, vu. Les brides sont oui, justement, un... pour ne pour pour pas qu'ils tombe là lors de l'essai. Ah, d'accord, okay, ok. Mais en fait, on prend un peu moins et, et ça suit un peu sur la fin de début de, ouais, de, de fessier. Oui, d'accord. Okay. Voilà. voilà. Donc, ça, donc le bouton, là, je les pose un peu à l'œil. Hein. Ce n'est pas à mesurer au millimètre, évidemment. Ouais, mais c'est pour donner une idée du, du boutonnage. Et donc, grosso modo, hop. C'est bien, il est beau ce revers, là. Ouais, ça développe. <rire> Je voulais un truc un peu, euh, un peu power ensuite euh, du croisé. Ah bah là, y es, hein Ouais, vais de l'épaule et de la poitrine. Tac. Faites ça que normalement, le bouton, enfin normalement, il n'y a pas de normalité exactement, mais ce bouton-là, il a un chouïa plus haut. Mm -hmm. Mais toi, tu préfères quand c'est un mm -hmm. poil plus bas Voilà, alors fais voir, maintenant que je reprends un peu de recul. Alors, c'est qu ce ouais, que tu bien, au du, bien. Du sympa, du Alors, il ne faut pas faire ça sur un croisé ça, ouais. en fait quand tu pinces trop les silhouettes ça devient ridicule ouais. euh, ça vient ressortir les épaules et après ça fait le bassin aussi ouais, donc sur un croisé il faut que ça soit ajusté mais pas euh, mmh, mmh. ça serait, ouais, ça serait bizarre si beaucoup mais en gros, voilà ça compense, mais oui peu. mais nous à la, à la coupe on peut pas faire non plus un delta énorme entre les épaules et la taille bien sans sûr. créer des petits sujets de complications alors vaut mieux que nous on fasse le maximum qu'on peut quasiment mmh. et après on vient retoucher mmh. nous à la main ouais. c'est beaucoup plus fin on va pouvoir modifier que quelques centimètres bien sûr Juste à l'endroit qui nous arrange, tu vois, pour euh, te cintrer un tout petit peu cette veste, non, en gardant le maximum de carrure dans le dos. Parce que euh, bah, pour le confort, c'est ouais, quand même important, voilà, dès, dès que tu fais du mouvement. Et puis, euh, et puis voilà, en plus, toi, tu es, es amené peut-être à encore euh, <rire> grossir avec un peu, peu. c'est possible, <rire> avec ce que tu fais. Ça dépend si tu manges bien. Euh, du coup, euh, bah, ça tombe bien. Alors, longueur des manches. Alors. Je pense qu'elles sont bien. Ouais, pas, bien. Qui, la chemise est un peu longue. Okay. C'est pour ça je pense que c'est un peu faussé. Mais euh, ça me paraît pas mal. Bah dans l'hypothèse où tu as une chemise un peu plus courte, admettons, comme ceci. Mmh. C'est limite euh, c'est limite. Mmh. Après ça dépend, euh... là moi ta chemise, ta chemise je la trouve pas si mal en ouais. vrai hein, euh, en termes de longueur. Après si tu me dis que tu vas avoir des chemises plus courtes, Non, je... Bon. je pense que c'est bien. C'est bon ouais. En tout cas la symétrie est là, donc au moins ouais. ça on n'a pas de sujet, au pire on fera 5 mm en moins. Tu veux combien de boutons au niveau des manches 4 euh, boutons. Six ok, donc sur le classique, donc tu auras 6 boutons plus 1 à l'intérieur. Tu sais, pour accrocher le pan intérieur. Mm -hmm. euh, ici, on te fera donc la petite milanaise. Voilà. Euh, je te place le petit, la petite épingle pour la milanaise. Euh, D'ailleurs, sujet, t'en veux une ou deux de Je ne peux pas mettre mais c'est comme tu veux. Comme c'est Julien qui l'a fait, je te remerciera. <rire> L'épaule, ça me paraît plutôt bien. Ah ouais, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Fais voir. Oui, oui. Alors en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup de messieurs qui euh, portent des costumes un peu petits, hein, on va pas se mentir, depuis ouais. des années. Du coup, ils ont une sensation d'être tenus dans le vêtement, mais mmh. en fait, c'est un peu trop serré pour être très honnête. Ouais. Euh, et du coup, c'est en fait la sensation que leur cerveau a enregistré. Donc, euh, ils me disent, mais moi, je veux me sentir tenu. Mmh. Et en fait, ils se sentent plus confortables psychologiquement, dans quelque chose d'un peu petit oui, que d'un peu grand. Mm -hmm. Bon, après, nous, on n'est pas dans la tête du client. On ne peut pas savoir. Mais vraiment, un costume, plus tu, plus peux, plus. tu peux bouger dedans ouais. sans que ça t'entrave le mouvement. C'est ouais, pas censé t'empêcher de lever les bras euh, sous prétexte d'être un peu élégant. Tu vois ouais. Donc euh, bah voilà, pour moi, c'est très bien. Il me reste une dernière petite chose à faire. Donc là, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je te mets une petite épingle ici sur le côté. Bon, ça, c'est pour moi. Hein. Pour Savoir que quand je remettrai le costume à plat sur la petite la table de coupe, en fait que le ce pan là il doit venir à cette épingle pour chevaucher, ok d'accord. Comme ça, ça me détermine où est-ce que doit arriver mmh. comme ceci, et comme ça là après, je sais que mon bouton ici il est là, et je sais qu'il faut en fonction des styles et en fonction évidemment des gabarits des messieurs qui sont à grands petits, etc., ou, euh, ou minces ou plus ouais. volumineux, bah, j'ai un écartement à peu près ici. Ici c'est forcément c'est déterminé par l'emplacement mmh. qui est là, ouais. moi j'aime bien que les croisées soient assez larges devant pour qu'ils se croisent beaucoup pour avoir des boutons qui sont assez espacés. Dans le prêt-à-porter malheureusement, pas tous évidemment, mais souvent tu as des boutons qui sont très proches ici, ouais. qui sont assez petits, mmh. pourquoi Parce qu'il n'y a pas beaucoup de tissu. Mmh. Donc ce pan-là en fait, euh, la découpe au lieu qu'elle fasse ça en fait elle arrive ici. Mmh. Donc en fait, tu as des boutons autour, et qui qui vas et ça fait un peu, ouais. c est, c est, voilà, c'est chiche, quoi. Ouais. En mesure, chez le tailleur, on a besoin d'un petit peu d'expression. Mm. Et puis si ton carré, après, c'est aussi une question d'harmonie, tu ne peux pas faire un rectangle comme ça. Si oui. y a un rectangle à faire, ce serait plutôt comme ça mm. non, ouais, que comme noir. ça. Tu ne vas pas ouais, faire euh, 13 cm là et 10 cm ici, tu ouais, vois. Donc il faut trouver vrai. le juste milieu... Mm. Et d'ailleurs, voilà. est-ce que du coup, ça dépend des, des conseillers comme toi qui mettent un peu leur main à la pâte pour ce genre de détails. Bah ou, forcément... Euh, hein, Julien qui... Bah après, forcément, on a tous nos, nos petites préférences. Moi, après, j'en discute avec le client pour être sûr de si ce que je lui fais là, ça lui convient. S'il ouais. me dit, ah, bah non, moi, je voulais un peu plus haut ou plus bas, je dis, ok, j'adapte. Mais forcément, il y a une petite déformation euh, objective, enfin hein, subjective, pardon. Ouais, de me dire que bah moi je... mais après euh, là tu me dis hein mais tant que t'en parles mais moi là je, je trouve je trouve très bien là-dedans c'est marrant c'est la première fois que je mets un complètement entoilé bah c'est très fin en fait je m'attendais peut-être à sentir un truc en bas et en fait non ah non, non c'est en fait l'entoilage ça amène beaucoup sais. de fluidité ouais c'est ça on sent léger donc mais ça amène du confort en fait ouais c'est ça plus euh, voilà. la coupe qui fait que euh, non je suis pas voilà. à l'aise euh... donc euh, voilà t'as aussi la légèreté du tissu qui va jouer ouais c'est ça mais même tu auras un tissu de 300 grammes, tu une sensation de légèreté qui fait qu'on n'a pas l'impression d'avoir un poids sur les épaules toute la journée. Ouais, carrément. Okay, bah. Et ben bah voilà, tu, tu en es content Ouais, carrément. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au final. Et franchement, ouais. Oui, c'était bien finalement. Ça va ah, bah finalement, c'est très bien. Moi, je le cintrais un petit peu. Oui, oui. Euh, voilà. Oui, oui, on cintre un petit peu. Euh, le boutonnage, c'est bon. Les longueurs de manche, c'est bon. C'était du challenge hein, de réussir. vous euh, en êtes bien sorti. Je alors tu as le physique de Ralph le hein. Monsieur Ralph Lauren, parce que les épaules bien comme ça là, c'est vrai que c'était un peu ce que je recherchais, et la taille bien serrée, euh. mais ça va, et une croisure large. bien large. Bien tu joué. tu peux le refermer ça ne te sais pas quand. Ouais. Euh... C'est pas, ça va, c'est pas trop caricatural non plus, j'avais un petit peu peur. Ah oh non. Euh... Après c'est ton physique, c'est ton physique, eh oui, oui. Hein, on va pas faire euh, Après, quelque chose de différent. Peu, euh... Si tu fonds, euh, si tu décides d'arrêter la muscu, tu vas rentrer dans, <rire> dans un fit » plus normal entre guillemets. Mm -hmm. Mais je suis content, c'est beaucoup d'aisance euh, au niveau des jambes, des cuisses, du fessier, ce que je recherchais. Même au niveau bah, de l'épaule, de oui, voilà, la poitrine, la cage thoracique. Oui. Exactement, et même avec le montage que je voulais, finalement, je me sens très à l'aise. C'est très ça difficile rend super avez, bien. pour nous parce qu'à faire comprendre ça, parce qu'il y a des gens, ils veulent. La plupart des gens comprennent rien au costume, ils veulent juste une combinaison de plongée. Ouais. Ils arrivent là, ils croient que c'est du néoprène, et ils font ça. Il croit que ça doit être comme ça un costume. Mmh. C'est pas facile à faire comprendre que ça doit être confortable un costume. Ouais. Oui, carrément, non, ça l'est. Du coup, c'est assez bizarre parce que c'est à la fois euh, toute la silhouette que je voulais, oui, et oui. à la fois super confortable. Et donc... Euh... Entre nous, un costume chiche qui est près du corps, euh, ça fait juste un costume dégueu, pas cher. Hein. Mmh. Un beau costume un peu ample. Il y a peut-être un peu de trop de cuisses, peut-être, non ah, Quoi que... La cuisse est forte. <rire> en fait, j'anticipe aussi que je prendrai un ouais, petit peu de cuisse. Ouais, bah, oui, oui, j'allais dire, on va retirer un peu de cuisse, mais en fait, euh, bah, il y aura beaucoup d'aisance. Hein. La veste a une longueur généreuse aussi qui nous permet de faire une jolie croisure comme a fait Quentin. Mmh. Non, franchement. Si on faisait une veste de tweed, on pourrait évidemment la faire un peu plus courte. Hein. Une veste droite, par exemple, une veste de week-end. À ouais, avec un jean, on la ferait plus courte. On pareil un peu plus court hein. Oui, oui, évidemment. Sûr. Non, c'est vraiment génial comme ça. Je trouve ça. Ah, merci. impeccable. Ça n'était pas gagné euh... <rire> d'avance. Hein. Mais vous avez bien sorti en tout cas, c'est génial. Super, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu t'es fait à Log Je me du bar hier. Ah ouais, j'ai beaucoup forcé et du coup, mes des sur sa gare ont explosé. Oh ah, merde, moi ça va ma Je vais montrer à Quentin comment on devient smash mastock. Parce que ma Quentin, il a des vélines ah ouais non, <rire> très bien comme ça non. Bon bah ah, toi, semaine prochaine. Avez... Euh, dans deux semaines, je pense. Deux semaines oui. Très bien. Merci pour tout, en tout cas. Bonne, bonne soirée, bien sûr. à soirée A bientôt. Au revoir. Au, revoir. Au revoir. Merci pour l'investissement. Ah, dans deux semaines.